Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui. Je m'appelle Misato et je vais être l'hébergeur aujourd'hui. Avant que le webinaire ne démarre, j'aimerais vous faire un petit tour de, du propriétaire. Nous avons la fonction interprétariat que vous pouvez sélectionner avec l'outil qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez sélectionner français ou anglais. Si vous souhaitiez poser des questions ensuite pour la fin de la, du webinaire, vous pouvez le faire en utilisant la partie conversation de Zoom. Vous pouvez aussi utiliser la fonction euh, lever la main pour poser une question directement en ouvrant votre micro. Suite à la pandémie de COVID-19, nous avons un ensemble de lignes à suivre, de choses à suivre par rapport à cette, euh, ce, ces déchets COVID, ce qui a généré un ensemble de déchets euh, liés au COVID qui sont un poids important pour les villes africaines aujourd'hui. Ceci est un webinaire euh, joint entre eux, euh, le, la section des euh, programmes des Nations Unies pour l'environnement et ONU Habitat. Bonjour à tous. Je m'occupe de l'ensemble des déchets, je suis un spécialiste au niveau des déchets liés à l'ensemble des pays africains et des défis qui, se sont, qui arrivent et qui sont nouveaux, nouvellement posés pour les pays africains. Nous avons une plateforme qui permet d'accéder à un certain nombre de connaissances et d'outils qui permettent d'en savoir davantage sur les choses qui sont mises en place pour les pays africains dans la gestion des déchets liés au COVID, notamment liés aussi à l'environnement et à l'habitat. Nous tentons de faire en sorte de rallier un certain nombre de pays de manière à se mettre à la même page par rapport à la gestion de ces déchets. Nous avons procédé à une collection des données pour, par rapport à la gestion des déchets en Afrique liée au COVID l'année dernière. In And the data many are... Beaucoup de data qui ont été collectées montrent qu'un certain nombre de villes africaines il y a un certain nombre de challenges et de défis qui se posent justement par rapport à l'ensemble de la collection des déchets et de la gestion des déchets, certains des déchets qui peuvent être infectieux éventuellement, et notamment liés au plastique. Il y a notamment aussi un problème par rapport au couvre-feu qui se met en place dans les pays africains, et ce qui impose une organisation différente, puisque les travailleurs ne peuvent pas fonctionner la nuit. Nous allons parler ici des, des éventuelles solutions, de la technologie qui est à disposition pour venir à bout de la gestion de ces déchets et de tout ce qui est lié au Covid. Avec, euh, en espérant que vous puissiez profiter de ce webinaire, nous vous souhaiterons un bon webinaire. Let me all the to the Nous allons, je vais d'abord commencer par inviter tous les participants et notamment les, les intervenants à ce webinaire. Yeah. Yeah. Ok, j'espère que tout le monde est... Ok, je vais prendre le numéro 3, donc peut-être que vous puissiez rire. Ok, 3, 2, 1... Ok, j'espère que tout le monde prend le screenshot. J'ai fait une prise d'écran avec tous les participants avec leur plus beau sourire. Nous, allons, nous avons en premier lieu le docteur Georges Emmanuel qui, va, qui est un spécialiste en termes d'environnement. Il vient des Philippines et est un professeur à l'Université des Philippines et un consultant pour l'Organisation des Nations Unies et de la santé. Il a fait un certain nombre de publications qui sont très connues. Et va nous parler aujourd'hui de la manière de la gestion qui est à laquelle nous faisons face par rapport à la gestion du Covid et des déchets et des choses éventuellement infectieuses. Merci beaucoup uh, pour cette introduction. Je vais simplement mettre en place ma présentation. Um. Do, do you see my slides? Yeah, yeah, we can see you. Okay, for some reason, I can't see them. <laughs> uh, okay. uh. Let me... Petite erreur technique se produit. Du coup, on attend simplement que le docteur, le professeur Georges Emmanuel, mette en place ces diapositives. Normalement, tout le monde doit pouvoir voir. Bon, bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier le programme des Nations Unies pour l'environnement et la plateforme des Nations Unies pour l'ONU pour cette opportunité de présenter la plateforme africaine des villes propres durant ce webinaire parler des impacts mondiaux liés aux déchets COVID et des solutions possibles. Au début de la pandémie de COVID, des rapports du monde entier décrivaient l'impact des déchets de COVID sur les villes. Les pays ont signalé une augmentation de 17 à 450% des quantités de déchets infectieux par rapport à l'avant-pandémie. De nombreuses villes ont signalé des problèmes de capacité de stockage limitée entraînant une accumulation de déchets dans les hôpitaux. Les entreprises de traitement des déchets ont été submergées par les volumes élevés de déchets infectieux. Il est important de noter que de nombreux pays ont rencontré des difficultés en raison du manque ou de l'insuffisance des capacités de traitement. De nombreux pays en développement ont essayé de faire face aux quantités croissantes de déchets infectieux en brûlant les déchets sur le sol ou dans les barils de combustion ou en déversant les déchets dans des décharges sans aucun traitement ou en les brûlant dans des incinérateurs mal conçus et mal exploités. Le manque de gestion appropriée des déchets de soins de santé est une préoccupation majeure. Les déchets infectieux mal gérés peuvent entraîner la propagation de maladies parmi les professionnels de santé, les travailleurs des déchets et les récupérateurs en particulier s'ils ne disposent pas d'équipements de protection individuelle ou de pays appropriés. Le mode de transmission de maladies le plus courant à partir des déchets de soins de santé est la piqûre d'aiguille, c'est-à-dire être piqué par une aiguille contaminée à cause de gants inadéquats. Un autre impact sur la santé est dû aux émissions des incinérateurs, en particulier les polluants que vous ne pouvez pas voir comme les dioxines et les furanes et les particules fines ou PM2.5. Les dioxines restent dans l'environnement pendant des centaines d'années. Elles sont très toxiques, à des concentrations extrêmement faibles et elles sont liées à des cancers, des dommages aux fœtus et aux enfants, des troubles de la reproduction et d'autres effets. Les particules fines sont liées aux maladies cardiaques et à leurs effets sur les poumons. Une étude a montré que les personnes atteintes de COVID ont un risque plus élevé de décès lorsqu'elles sont également exposées à des particules fines. De nombreuses études montrent clairement des taux plus élevés de cancer, de fausses couches, de troubles de la reproduction masculine et féminine, etc chez les personnes vivant à moins de 5 km d'un incinérateur, incinérateur de déchets. En raison des déchets des dioxines, des dangers des dioxines, 185 pays font partie de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La convention de Stockholm a identifié l'incinération des déchets médicaux comme l'une des principales sources mondiales de dioxines. Les pays sont tenus de réduire ou, si possible, d'éliminer les émissions de dioxine. Selon les directives de la Convention de Stockholm, les dioxines devraient être, être limitées à 0,1 nanogramme Teq par mètre cube normal. Cela peut être réalisé en faisant fonctionner les incinérateurs à des températures élevées. Et comme les dioxines se forment lorsque les gaz refroidissent en installant un équipement de contrôle de la pollution de l'air sur l'incinérateur, la combinaison de contrôle de la, de la pollution qui comprend un extincteur à gaz, des filtres à manches et un épurateur à haute, à haute efficacité, comme le montrent les photos en haut, peut maintenir les dioxines en dessous de la limite. Les cendres d'incinérateurs sont également toxiques. Donc, en vertu de la Convention de Stockholm, les cendres doivent être également éliminées de manière sûre, comme dans des décharges de déchets dangereux. Une autre préoccupation concernant l'incinération concerne le changement climatique. Les incinérateurs produisent 1,7 fois plus de carbone total que les centrales électriques au charbon. 2,5 fois plus de carbone que les centrales de pétrole et 4,2 fois plus que les centrales au gaz par kilowattheure générées. L'incinération est la forme d'énergie la plus carbonée des déchets. Une première étape vers la résolution de problèmes de déchets liés au COVID consiste à comprendre quelques informations de base. Il s'agit d'un chapitre d'un nouveau manuel de PNUE à paraître. Le prochain manuel du PNUE contient des informations détaillées sur la façon d'estimer la quantité de déchets COVID produits. Des exemples de gammes sont présentés ici. Certains pays ont des quantités inférieures de déchets COVID par cas confirmé et par patient COVID. Car ces hôpitaux ont une application plus stricte des règles de classification, ont une ségrégation plus stricte et pratiquent la prévention des déchets. Un problème auquel les villes du monde entier sont désormais confrontées est l'énorme quantité de masques faciaux dans l'environnement. Le graphique que vous voyez est tiré du récent rapport de l'OMS sur les déchets covid elle montre les milliers de tonnes de masques, gants et autres EPI exportés vers différentes régions, différentes régions du monde via le système des Nations Unies en novembre 2021. Les achats en dehors du système des Nations Unies sont encore plus importants, de sorte que les chiffres réels à l'échelle mondiale sont plusieurs fois plus élevés. Le plus, grand nombre de, le plus grand nombre de gants et de pays non essentiels se trouve en Afrique. En bas se trouvent des exemples d'équations recommandées dans le nouveau manuel du PNUE sur la façon d'estimer les quantités de masques faciaux et autres déchets de pays dans un pays ou une ville. Faute de temps, je ne peux pas discuter des équations, mais j'espère que vous pourrez lire les détails dans le prochain manuel du PNUE. Le manuel du PNUE traite des principaux types de déchets COVID en plus des déchets de soins de santé ordinaires. Le COVID a augmenté les déchets de pays, principalement les masques et les gants, mais aussi les blouses, les écrans faciaux, les tabliers, etc. Les déchets sont également produits à partir de trois types de tests COVID et de la vaccination liée au COVID comme détaillé dans le manuel. Des estimations de la quantité de déchets par test rapide ou par vaccination sont présentées ici. Le graphique de droite montre la répartition des déchets COVID par constituant matériel. Environ 77% des déchets COVID sont en plastique, suivi de 12% de papier et de 6% de verre. Cela m'amène à une discussion importante, la crise mondiale de la pollution plastique. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nous avons produit plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques. Les déchets plastiques resteront dans notre environnement pendant des centaines d'années. Lorsque les morceaux de plastique sont en gros, ils blessent les tortues, les phoques, les oiseaux et de nombreux autres animaux sauvages. Après plusieurs décennies, les plastiques se décomposent en microplastiques qui sont mangés par les poissons, comme on le montre l'image du bas, et entrent dans la chaîne alimentaire. Parce que les microplastiques absorbent les produits chimiques toxiques de l'environnement, les humains d'aujourd'hui et des générations à venir seront exposés aux substances toxiques des microplastiques dans nos aliments et nos boissons. La première étape pour résoudre le problème de la pollution plastique est de comprendre les plastiques. Les plastiques jetables représentent environ 85% du matériel médical hospitalier. Le manuel du PNUE fournit des tableaux tels que celui illustré à droite qui détaille où se trouvent les plastiques dans les hôpitaux. Ils répertorient tous les types de plastique indiqués par leurs acronymes ici. Le nouveau manuel du PNUE contient un tableau avec des méthodes simples pour aider à distinguer les plastiques. Ceci est important car c'est une partie de la solution qui consiste à identifier les plastiques dans les hôpitaux et à les remplacer par des matériaux plus durables. Parlons maintenant des solutions. Étant donné le peu de temps, je vais juste donner quelques points saillants et j'espère que vous lirez le prochain manuel du PNUE pour, pour plus de détails. Le manuel sera disponible gratuitement sur le site web du PNUE. Parlons d'abord du cadre des solutions à la crise des déchets. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà la hiérarchie de la gestion des déchets, illustrée à gauche. Au sommet de la hiérarchie se trouve la réduction à la source, suivie de la réutilisation, du recyclage, de la récupération, du traitement et de l'élimination. Mais le monde se rend compte maintenant que cela ne suffit pas. Nous devons changer notre façon de penser, d'une économie linéaire à une économie circulaire. Une économie circulaire considère le problème comme celui de la gestion des ressources. C'est-à-dire que nous devons nous assurer que la valeur de nos ressources est préservée pour les générations futures. Cela signifie que nous devons d'abord empêcher la création de déchets en premier lieu. Cela se reflète dans la hiérarchie zéro déchet affichée à droite. Nous devons nous éloigner d'une société gaspilleuse, refuser les matériaux inutiles qui deviendront rapidement des déchets et repenser et reconcevoir les produits afin qu'ils puissent être réutiliser pendant longtemps. Dans la hiérarchie zéro déchet, la priorité absolue est de refuser, repenser et reconcevoir, suivi de réduire, réutiliser et de recycler, composter, suivi de la récupération des matériaux et enfin de la bonne gestion des déchets résiduels. La nouvelle hiérarchie rejette les processus qui interdisent la récupération des matériaux, ont des impacts environnementaux élevés, aggravent la crise climatique et entravent la transition vers une économie circulaire. Selon la hiérarchie zéro déchet, l'incinération et la mise en décharge des déchets non stabilisés ne sont pas acceptables. Le sommet de la hiérarchie zéro déchet est la prévention des déchets. La prévention des déchets. Des exemples de prévention des déchets consistent à remplacer les plastiques jetables non critiques dans les hôpitaux par des alternatives réutilisables. Les hôpitaux peuvent également interdire les articles en plastique. Non critiques dans leurs magasins, cafétérias et magasins. L'achat écologique préférable est une autre approche, comme décrit dans le manuel. L'OMS et d'autres organisations demandent aux hôpitaux d'utiliser une approche rationnelle de l'utilisation des EPI, c'est-à-dire que les EPI ne, de, ne devraient pas être utilisés dans les activités de soins de santé où ils ne sont pas nécessaires. Cela évitera les déchets inutiles. La réduction à la source est également importante. Au début de la pandémie, de nombreux hôpitaux considéraient tous les déchets médicaux comme infectieux. C'est pourquoi d'énormes volumes de déchets infectieux ont été créés. Jetez un oeil au tableau de droite. Il montre les principales catégories de micro-organismes qui causent la maladie. Certains sont très difficiles à détruire et nécessitent un traitement spécial. Le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID, est lui en bas de la liste, ce qui veut dire qu'il fait partie des micro-organismes les plus faciles à détruire. Donc, si les procédures standard pour les déchets provenant d'autres maladies fonctionnent bien, pourquoi traiter les déchets COVID comme s'ils avaient besoin d'un traitement spécial Voici le message clé. Il n'y a aucune raison de considérer tous les déchets de soins de santé de la pandémie comme infectieux. Suivez plutôt les directives de base sur la classification et la séparation des déchets, car cela fonctionne parfaitement avec COVID. Cela réduira considérablement les déchets infectieux à la source. La réutilisation est également une priorité élevée dans la hiérarchie. Les hôpitaux doivent réaliser que les articles qui ont été désinfectés dans le passé, puis réutilisés, tels que les assiettes, les ustensiles, les blouses, le linge de maison, etc., utilisés par les patients, doivent continuer à être désinfectés et réutilisés. La liste affichée à gauche montre à quel point il est facile de détruire le virus. Par exemple, un article contaminé par de grandes quantités de virus covid 2 peut être complètement décontaminé simplement en le trempant dans de l'eau de Javel à 1% pendant 5 minutes, ou en le trempant dans une solution savonneuse à 2% pendant 10 minutes, ou en le mettant dans de l'eau chaude à 56 degrés Celsius pendant 30 minutes. 56 degrés Celsius, est la température du thé chaud. L'eau n'a même pas besoin d'être bouillante. Laisser l'article sous le soleil direct à midi dans les pays proches de l'équateur détruira 99% du virus en deux heures. Ces études scientifiques sont résumées dans de nombreuses pages de tableaux trouvés dans le manuel du PNUE. Ces données peuvent être utilisées pour développer des procédures de décontamination pour désinfecter les, les articles à réutiliser, réduisant donc ainsi les déchets COVID. Cette diapositive montre une procédure de décontamination et de réutilisation possible basée sur des preuves scientifiques. La procédure peut être utilisée pour les EPI durables, tels que les gants résistants, les écrans faciaux, les tabliers, les blouses, etc. Le manuel aborde des problèmes particuliers aux masques N95 ou FFP2 et aux gants chirurgicaux car certaines procédures peuvent réduire l'efficacité de la filtration affectant des masques N95 ou provoquer des trous dans les gants chirurgicaux. Ainsi, il y a une limite au nombre de fois que vous pouvez décontaminer en fonction du processus. Les pays doivent examiner les nombreuses pages de données, du manuel, du PNUE et déterminer ce qui est sûr et efficace pour le pays tout en réduisant les déchets plastiques. La décontamination et la réutilisation des masques N95 et des gants chirurgicaux nécessitent généralement l'approbation des autorités sanitaires. Le prochain dans la hiérarchie est le recyclage. Voici un autre message important. Seuls 15% environ des déchets médicaux sont infectieux ou dangereux. Comme le montre le graphique circulaire, la majeure partie des déchets de soins, environ 85%, sont sans risque, non infectieux, non dangereux. Le tableau répertorie toutes les matières potentielles recyclables issues des hôpitaux selon les départements ou services hospitaliers. Nous devons soutenir le recyclage en particulier pour le verre et le métal qui sont recyclables à l'infini, c'est-à-dire qu'ils peuvent être recyclés indéfiniment sans perte de qualité. Nous devons également recycler les plastiques. Malheureusement, Seuls trois types de plastiques sont recyclables. Le polyéthylène terephthalate, le polyéthylène haute densité et le poly polypropylène, qui sont les numéros 1, 2 et 5 du code numérique du plastique que vous pouvez trouver estampé au bas sur le côté de certains produits en plastique. D'autres plastiques sont soit trop difficiles, soit trop dangereux à recycler les plastiques ne sont pas recyclables à l'infini. Chaque fois que vous refondez des plastiques, vous dégradez leurs propriétés et vous devez donc ajouter de nouveaux plastiques pour maintenir la qualité. C'est pourquoi nous devons remplacer les plastiques par des alternatives durables pour véritablement résoudre le problème de la pollution plastique. Le compostage la biodigestion des déchets hospitaliers biodégradables est une autre méthode pour réduire les déchets des hôpitaux. Il existe de nombreuses méthodes de compostage, comme le composteur à tambour rotatif sur la photo du haut. Ceux-ci peuvent être utilisés pour les déchets alimentaires et de jardin des hôpitaux. La biodigestion est une autre approche et a été utilisée avec succès pour les déchets pathologiques, en particulier pour les déchets de placenta provenant des maternités et des cliniques. Le biogaz produit peut être utilisé pour cuisiner ou chauffer de l'eau. Cette diapositive montre les éléments de base de la gestion des déchets médicaux. Les hôpitaux doivent connaître le système de classification nationale ou de l'OMS qui leur indique ce qui est infectieux, ce qui présente un risque chimique, ce qui n'est pas infectieux. Les hôpitaux doivent conserver les déchets infectieux, les déchets tranchants, les déchets chimiques dangereux et les déchets non-déchets à risque séparés à l'aide de conteneurs à code couleurs et étiquetés. Les déchets infectieux ne peuvent être stockés que pour une durée limitée. Il existe également des exigences pour le transport, le traitement et l'élimination. Voyons maintenant comment traiter les déchets infectieux. Des détails sur les technologies de traitement, y compris 116 technologies spécifiques de 26 pays, peuvent être trouvées dans le prochain manuel. Premièrement, il existe quatre approches de traitement de base qu'une ville ou une région peut adopter. L'une est une approche décentralisée dans laquelle chaque hôpital et clinique a son propre système de traitement. Tout est une approche groupée. La deuxième est une approche groupée dans laquelle un hôpital devient le centre de traitement des petits hôpitaux, cliniques et postes de santé à proximité. La troisième est une approche centralisée dans laquelle une installation de traitement des déchets traite tous les déchets de soins de santé dans une région, une ville ou des parties d'une grande ville. La quatrième approche est un système de traitement mobile dans lequel la technologie de traitement est montée sur un camion qui visite ensuite chaque hôpital ou clinique, traite les déchets pour les convertir en déchets généraux puissent se déplacer à le prochain hôpital ou clinique. Toutes les technologies de traitement appartiennent à l'une de ces 11 catégories générales. Celles de gauche sont appelées technologies de traitement thermique à basse température. Ils utilisent de la vapeur ou de l'air chaud pour stériliser les déchets l'incinération, la pyrolyse et la gazéification sont des exemples de technologies thermiques à haute température qui brûlent essentiellement les déchets pour créer des cendres dangereuses et des émissions atmosphériques toxiques qui doivent être filtrées. Il existe également des technologies chimiques et des procédés biologiques. Enfin, il existe des procédés mécaniques mais ils ne, pas les ils ne traitent pas les déchets, ils ne servent qu'à compléter les technologies de retraitement en réduisant jusqu'à 85% le volume des déchets et en rendant les déchets méconnaissables. L'OMS, le PNUE et d'autres organisations internationales, ainsi que les lignes directrices de la Convention de Stockholm, recommandent de privilégier les technologies de traitement à basse température sans combustion. L'hydrolyse alcaline et les processus biologiques ont également de faibles impacts environnementaux. Les autoclaves sont la technologie de traitement sans incinération la plus courante. Le manuel du PNUE décrit en détail les différents types, leur fonctionnement, la gamme de capacités qu'ils peuvent gérer, leurs exigences de maintenance, etc., Fondamentalement, un autoclave est un récipient sous pression dans lequel des déchets infectieux sont exposés à de la vapeur à haute pression à des températures d'environ 121 à 135 degrés Celsius pour atteindre un haut niveau de désinfection, voire de, stéri de stérilisation, le même niveau utilisé pour stériliser les instruments chirurgicaux. Certains hôpitaux utilisent un système Certains hôpitaux utilisent un système de tri et de récupération des matériaux pour éliminer les matériaux recyclables stérilisés, tels que les bouteilles en verre stérilisé, les articles métalliques et les plastiques recyclables à vendre aux, recy aux recycleurs. Ce qui reste peut être passé dans, le, dans un broyeur pour réduire le volume jusqu'à 85% et rendre les déchets méconnaissables avant de les envoyer en décharge. Voici des photos de quatre tailles d'autoclaves. En haut à droite se trouve une photo d'un très petit autoclave portable qui est utilisé dans de petits postes de santé ruraux éloignés. Il peut être utilisé avec un poêle à gaz, électrique ou à bois. À gauche, des exemples de petits autoclaves de l'ordre de 100 à 200 litres, dont ceux qui ont été utilisés en Afrique de l'Ouest lors de l'épidémie d'Ebola. Ils sont destinés à être utilisés dans un hôpital de petite ou moyenne taille. Les photos du milieu se trouvent des autoclaves de taille moyenne qui pourraient être utilisés dans les grands hôpitaux pour le traitement en grappe. À droite, de très grandes autoclaves capables de traiter les déchets de toute une région ou d'une ville. L'autoclave en bas à droite, par exemple, traite tous les déchets infectieux de la ville de Hanoï au Vietnam, qui compte plus de 5 millions d'habitants. Dans cette diapositive, les photos de gauche montrent des autoclaves hybrides. Elles sont plus chères que les autoclaves et se trouvent également en Afrique. Ce sont des navires à vapeur sous pression avec des caractéristiques particulières. L'Ecodas, par exemple, a une déchiqueteuse à l'intérieur de la cuve, tandis que l'hydroclave a un bras mélangeur à l'intérieur de la cuve pour briser les déchets et le rotoclave tourne, faisant tomber les déchets comme des ailettes pointues qui brisent les conteneurs de déchets. La photo du milieu montre un exemple d'un système à micro-ondes appelé Bertin que l'on retrouve également dans divers pays d'Afrique. Il dispose d'un broyeur interne et utilise l'énergie des micro-ondes pour créer de la vapeur. Les deux à droite sont des exemples de traitement continu à la vapeur pour des grandes, de des grandes installations de traitement. Dans cette diapositive, les images de gauche Montre un système de traitement thermique par friction. Le milieu est un système de traitement chimique utilisant de l'ozone, un puissant désinfectant qui se décompose en toute sécurité en oxygène. L'hydrolyse alcaline combine un autoclave hybride avec un alcalin pour détruire les déchets pathologiques y compris les parties anatomiques, les organes du corps et les tissus issus de la chirurgie. Il existe également des dispositifs spéciaux de gestion des déchets pointus et tranchants mentionnés dans le manuel du PNUE. Il s'agit notamment de petites technologies pour la destruction au point de service et la séparation de l'aiguille et de la seringue. Avec cette technologie, la seringue en plastique séparée et les aiguilles peuvent être traitées séparément dans un autoclave. Et les seringues en plastique peuvent être recyclées. Il y a bien évidemment des pour et des contre sur l'ensemble de ces systèmes de retraitement. Il existe également des technologies de chaleur sèche telles que celles présentées en bas pour le traitement des déchets tranchants. Le manuel du PNUE traite des coûts d'investissement et de fonctionnement. Les coûts d'investissement des catégories générales de technologies sont tracés dans, les, dans des graphiques en dollars américains par rapport à la capacité en kilogrammes de déchets traités par heure ceux-ci sont basés sur les prix réels des technologies. La ligne pleine indiquant la moyenne et les lignes pointillées indiquant les prix maximum et minimum. Ceux-ci ne sont pas destinés à être des tableaux de prix définitifs, puisque les prix changent tout le temps. Mais ils pourraient donner une idée de l'investissement nécessaire par une clinique, un hôpital ou une ville. Par exemple, prenons la technologie sans combustion la moins chère un autoclave de traitement des déchets. Pour une clinique ou un petit hôpital de moins de 100 lits, un autoclave de traitement des déchets coûtera environ 3500 dollars. Pour un hôpital moyen à grand de 400 lits, le coût est d'environ 20 000 dollars. Pour un grand hôpital servant de le, le coût peut-être d'environ 70 000 ou 80 000 dollars. Pour une installation centrale de traitement traitant environ 500 kg par heure, donc une installation pouvant traiter 500 kg par heure, le coût est d'environ 120 000 à 170 000 dollars. En comparaison, un incinérateur traitant également environ 500 kg par heure avec un équipement anti-pollution conforme aux directives de la Convention de Stockholm coûtera environ 1,5 million de dollars soit dix fois plus que les autoclaves. Comme étude de cas rapide, examinons l'hôpital général de Grand-Nioc, un hôpital de 300 lits à Dakar, au Sénégal, illustré sur la photo du haut. Ils ont construit une installation de traitement, photo en haut à gauche, installé deux autoclaves sous vide horizontaux de 200 litres et un broyeur de déchets médicaux pour traiter tous leurs déchets infectieux. Sous la photo du broyeur, vous voyez une photo des déchets stérilisés après le broyage. Le poste de santé de sangalkam à environ 30 km du centre de Dakar, utilise un petit autoclave vertical de 50 litres illustré sur la photo de droite prise lors de l'installation. Il s'agit de l'installation de traitement central Zumpak, à Accra, au Ghana. Sur la gauche se trouve l'un de leurs camions de transport de déchets médicaux. Zumpak est un partenariat public-privé impliquant une entreprise locale, une entreprise turque et le gouvernement du Ghana. Leurs très grands autoclaves peuvent traiter 1,5 tonnes de déchets infectieux par cycle ce qui est assez grand pour traiter les déchets infectieux de la région du Grand Accra de plus de 4 millions de personnes. À droite, une photo d'un des travailleurs poussant un chariot rempli de déchets infectieux dans l'autoclave. Je voudrais terminer en résumant quelques points clés. Les déchets infectieux ne représentent qu'environ 15% de tous les déchets d'un hôpital. Les déchets infectés par le virus SARS-CoV-2 sont faciles à désinfecter. Les hôpitaux doivent suivre la classification nationale ou de l'OMS et pratiquer une ségrégation stricte pour réduire les déchets COVID. La hiérarchie zéro déchet doit être suivie en accordant la plus haute priorité à la prévention des déchets, suivie de la réduction à la source de la réutilisation et du recyclage. Il convient d'accorder la préférence aux technologies sans combustion qui ne produisent pas de dioxines toxiques ni de gaz à effet de serre. tout en créant des possibilités de récupération et de recyclage des matériaux. Les détails sur ces sujets et bien d'autres se trouvent dans la nouvelle publication à venir du PNUE intitulée « Technologie de gestion et de traitement des déchets de soins de santé », un manuel intégrant les impacts des pandémies et des déchets plastiques. C'est un nouveau manuel qui compte environ 345 pages, et sera fourni gratuitement sur le site web de l'UNEP. Celui-ci sera publié vers avril 2022. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Emmanuel. C'était très intéressant de savoir les composantes de la pandémie de la COVID-19 et comment elles contribuent à la pollution de plastique globale et comment prévenir de la pollution de plastique from health uh, healthcare uh, sector and it's very uh, interesting to know the different types of technologies uh, for healthcare waste um for those of you who have question in english please write them in the Q&A uh, functions and for those who have question in french please wait for discussion after the next presentation and use the raise hand function so now let me invite miss gladis Ngeno. Who is a public health specialist based in Kenya? She is a specialist in healthcare waste management and has been critical in steering healthcare waste management in Kenya. She has consulted for UNDP on healthcare waste management on various assignments in Kenya, a reg regional UNDP master trainer on healthcare waste management. She has been steering the adv advancement of healthcare waste management in Kenya and healthcare waste management policies and guidelines. Um, Ms. Gerdesengeno, over to you. Thank you very much, Nakiko. Good um, afternoon, uh, good morning, good evening, everybody. Uh, it's really nice to be here today to share some of the lessons from Kenya. And I want to also extend my appreciation to UN Habitat, UNEP, and the Africa Green Cities platform for giving us the opportunity uh, to share um, lessons. So uh, as we talk about uh, the COVID-19, I always call the healthcare waste the silent pandemic because uh, no one usually speaks, you know, for them. We talk about uh, how COVID-19 is impacting us as, uh, as, as, you know, as humans, the disease, but then no one th thinks about, uh, you know, the waste that comes from um, the pandemic. So uh, that's why this I'm calling it the silent pandemic and just to uh, put into the context the aspects of healthcare waste management globally uh, we know that about three out of ten healthcare facilities lack health systems to segregate waste and in developed countries one uh, in less than one in three healthcare facilities have basic healthcare waste management services the COVID-19 pandemic has led to large uh, increases in healthcare waste And really, this has strained uh, the under-resourced healthcare facilities, exacerbating the environmental impacts from uh, solid waste. Uh, at the same time, really, we look at the healthcare waste as how we contribute to uh, climate change, and we know that the health sector still contributes about four to five percent of total emissions globally. And really, looking at the assessment that uh, WHO and UNICEF en uh, uh, 2018, about 58 des installations échantillonnées de 24 pays avaient des systèmes inadequés en in place pour l'élimination sûre des déchets de santé. Et vraiment, quand on regarde la pandémie de COVID, on regarde les injections uh, et les campagnes de vaccination. Il y a également un problème concernant le traitement des déchets, notamment les seringues. Et cela peut être associé à plus de risques de VIH et d'hépatite. Donc, lorsque nous parlons de ces déchets, c'est un problème vraiment critique. Nous allons maintenant parler de la charge que représente ce problème. Il y a eu plus de 200 millions de cas confirmés de la COVID-19, qui ont été recensés et le nombre de ces cas exigent l'utilisation d'équipements de pro protection de la part de personnel de soins. Dans chacun de ces cas, en plus de toutes les personnes exposées, il y a des stratégies de tests, le test qui est très important. Plus de 9 milliards de doses de vaccins de COVID-19 ont été administrées, qui couvrent 35% de la population globale. Beaucoup plus de campagnes de vaccination sont planifiées et ces activités vont aussi produire une quantité énorme de déchets liés au COVID-19. Une proportion de cela est potentiellement infectieux. Une évaluation récente de l'UNDP de cinq villes en Asie. Ont déterminé qu'il y avait dix fois plus de déchets générés et la quantité de déchets dangereux est allée de 0,2 à 0,5. Donc, l'utilisation publique des équipements de protection globalement, surtout les masques, a augmenté de façon significative depuis le début de la pandémie. aussi sont des déchets plastiques. Et ces masques sont une contribution importante aux déchets plastiques. Lorsque nous nous intéressons à ce point, nous voyons que cela, ah, cela affecte les écosystèmes terrestres et marines. Et en regardant cette charge, nous nous attendons à 180, 144 000 de tonnes de plus de déchets plastique, 88 000 tonnes de déchets en verre, 80, 48 000 tonnes de seringues et 8 000 tonnes d'emballage de sécurité. L'intervenant précédent a mentionné que beaucoup de ces équipements se trouvent à présent en Afrique. Donc nous avons 18 000 tonnes de gants et de masques qui chez nous, c'est euh, terminé par un rapport des Nations Unies. Nous, nous, les Africains, nous gérons les déchets de cette pandémie. Quel, est, quel impact cela a-t-il sur nous et sur le changement climatique également Certains des éléments que nous devons évaluer, nous devons voir comment cela peut s'inscrire dans notre avenir de façon durable. Maintenant, quelques, quelques mythes. De grandes villes, et pays ont classifié les déchets générés par le COVID-19 et leurs patients comme étant infectés cela a augmenté la quantité de, de déchets, la euh, vaccination a un impact sur les déchets et les éléments de protection, mais malheureusement en Afrique au Kenya, nous avons cette grille de lecture également. Je voulais juste faire un tiers d'horizon des types de déchets liés au COVID-19 et comment les traiter de façon sécure et leurs composantes. Par exemple, les masques, les gants, les tabliers sont infectieux et ont besoin d'être traités de façon sécure. Et lorsque nous regardons les tests, le tests antigénique, vous voyez que cela ne constitue pas un danger, y compris les cartouches des tests PCR, les contenants des, des vaccins également. Donc, le test PCR est classé en déchets chimiques et contient du guadinium et du thiocinate, qui sont considérés comme toxiques et qui doit être traités comme un déchet chimique. Mais pour l'instant, c'est souvent encore classé comme ayant un danger infectieux. Et ceux-là sont des éléments toxiques qui doivent être gérés avec soin. Ensuite, les contenants des vaccins ne sont pas considérés comme des déchets dangereux. Pour revenir à la situation ici au Kenya, depuis janvier 2020, et il y a eu le premier cas de COVID-19 sur notre territoire jusqu'à la date présente. Il y a eu 322 545 cas confirmés de COVID-19, avec 533 morts selon l'OMS. Depuis le 21 février 2022, nous avons administré plus de 16 millions de doses de vaccins. Donc, en regardant cela, cela implique plus de 16 millions de contenants de vaccins et de déchets. Lorsque nous regardons la population, 28,5% de la population urbaine a besoin de porter un masque tous les jours. Donc, surtout dans les zones urbaines, cela crée 14 millions, plus de 14 millions de déchets de masques par jour et aussi plus de 3 millions de cartes de tests constituent des, des déchets, plus de 16 millions de contenants de vaccins et plus de 16 millions de seringues. Et bien sûr, seulement 27% de la population est entièrement vaccinée. À présent, nous allons regarder comment les... Les cas de COVID-19 sont gérés au Kenya. La plupart se passent dans des équipements de santé au sein de la communauté. La gestion des cas de covid a peu à peu été gérée à des, des niveaux plus élevés au niveau du comté et des hôpitaux nous avons mis en place des, COVID, des centres spéciaux pour gérer les effets de la, la pandémie. En ce qui concerne les politiques et consignes développées pour la gestion des déchets liés au COVID-19, nous avons mis en place un plan de gestion à Lux en août 2020 pour surtout éduquer les personnes sur la gestion des déchets nous avons aussi mis un projet en juin 2021. Nous avons aussi donc ça, ça a été mis en place l'année dernière et nous avons maintenant un cadre dans lequel traiter la situation et les aspects des déchets liés à la COVID-19. Nous avons également développé des consignes sur la gestion des personnes décédées de cas confirmés ou suspectés du COVID-19 en septembre 2020 et des consignes sur l'utilisation rationnelle des équipements de protection en mai 2020. Donc cela a été développé assez tôt et nous a beaucoup aidé à utiliser les équipements de façon plus rationnelle. Et il y a eu aussi beaucoup plus de consignes à une échelle plus locale. Maintenant, nous allons nous, nous regarder les pratiques de gestion des déchets de santé au Kenya. C'est un exemple de meilleure pratique. la gestion des équipements de protection donc l'utilisation. Ensuite, la séparation des déchets de façon infectieuse, non infectieuse et des déchets contendants. Ensuite, les options de traitement, donc incinération, incinération à ciel ouvert et stérilisation par micro-ondes, autoclave ou broyage. Donc, les défis, les défis auxquels nous devons faire face, l'indécision concernant les pratiques de ségrégation de tous les déchets de COVID-19, à la base, tout était considéré comme constituant un déchet infectieux. Deuxièmement, environ 50% des comtés au Kenya ont une méthode approuvée trouver traitement des déchets médicaux. Donc, cela comprend la stérilisation par incinération, micro-ondes, autoclave ou le broyage. Le reste concerne l'incinération à ciel ouvert. Ensuite, les contenants d'antigènes PCR ne sont pas considérés comme étant un des déchets chimiques et il manque des sacs poubelles qui respectent les signes de sécurité et des des boîtes en pactage. Nous avons aussi des défis technologiques concernant les technologies où il n'y a pas d'incinération et, une et il nous manque aussi d'expertise dans le domaine. Donc, pour finir, je vais vous donner des recommandations. Nous devons nous focaliser sur le renforcement de la coordination la veille, la formation pour donner lieu à des changements de comportement et de l'investissement. Nous devons consolider les actions de l'OMS dans son manifeste pour une gestion saine de la crise. Nous devons trouver une solution gagnant-gagnant à un niveau national pour maintenir le personnel de santé, les usagers du système de santé dans une situation secure. mais nous devons aussi soutenir la stabilité environnementale et la durabilité environnementale. Ensuite, nous devons implémenter de la logistique inverse pour les vaccins qui vont expirer et un traitement centralisé des déchets en utilisant des technologies qui n'impliquent pas l'incinération. Nous devons investir dans des moyens de production à une échelle locale et régionale. Et je crois que nous devons aussi construire des, infra des, des infrastructures qui pourront mieux gérer ces problèmes à long terme, surtout en ce qui concerne les équipements de protection, cela concerne l'investissement dans les, la production locale d'équipements de protection, c'est quelque chose auquel nous intéressons au Kenya, et nous devons pour finir continuer à former et accroître les, les capacités du personnel de santé. Merci merci beaucoup. Je suis choquée par la quantité de déchets qui peuvent être générés localement. Je suis désolée. Les problèmes techniques. Euh... Donc, la, la traduction française se trouve dans le, le canal anglais. Maintenant, Henri Emmanuel, vous serez présent pour la discussion, les questions réponses, Gladys et également. Nous avons quelques questions déjà, des questions en anglais. Donc, je suis ravie que nous avons toutes ces technologies pour gérer le problème à notre disposition, mais elles viennent à un coût. Donc, qui couvrira les coûts de ces technologies, surtout dans des pays à bas ou à moyen revenu? Je vais poser cette question d'abord au docteur Emmanuel. Oui. C'est une question très importante qui est à l'esprit de tous. Je vais commencer par y répondre de façon plus générale et ensuite donner des études pratiques. Le, principe, le premier principe est que chaque pays, à niveau national et local, a besoin de disposer d'un budget concernant les déchets de santé. Nous disposons souvent de budgets pour les diagnostics, pour les infrastructures, etc., mais pas pour les déchets. Et pourtant, c'est une des premières causes de transmission de maladies. Et c'est pour cela que l'OMS a défini une politique, il y a quelques années déjà, qui maintient que chaque équipement de santé est responsable pour la gestion de ces déchets et cela devrait faire partie de leur budget de fonctionnement. Cela signifie qu'il nous incombe, moi et mes collègues et d'autres encore, à conscientiser les équipe, équipements de santé euh, concernant ce problème, car la gestion des déchets est souvent quelque chose qui est mis de côté la deuxième chose est ce qui a été mentionné. Nous devons nous intéresser aux méthodes qui sont les plus efficaces au niveau des coûts et qui ont un meilleur rendement. Comme l'a mentionné Gladys, les économies d'échelle sont vitales. Cela nous revient bien moins cher d'appliquer des te technologies à une échelle locale, une échelle locale plutôt que de les centraliser. Donc, nous devons nous intéresser à cela. Nous avons émis une politique, je ne me rappelle plus de l'année exacte, mais qui disait que les organisations internationales qui financent les programmes de santé dans le monde entier ont besoin de prendre en compte la gestion des déchets dans le domaine médic médical et j'espère que les programmes sont en train de changer les mentalités à ce niveau. Il y a aussi des programmes d'intervention plus spécifiques car il est important que d'incinérer moins et de développer des technologies alternatives et de mettre en place les équipements pour ce faire. Donc, nous fournissons et d'autres organisations du financement à de nombreux pays afin qu'ils trouvent d'autres voies pour cette gestion. Et pour finir, pour les pays les plus pauvres, peuvent aussi diviser ces tâches dans des petites composantes. Donc, ne pensez pas à une technologie générale, décomposez-la en... Des étapes qui peuvent être gérables. Par exemple, comment s'appliquer, comment appliquer ces politiques aux déchets dangereux, comment appliquer ces politiques aux déchets chimiques et ainsi de suite. Vous trouvez des programmes à petite échelle et qui ne coûtent pas trop cher. Merci beaucoup, Gladys et Avez-vous des commentaires à ajouter? Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que nous avons un principe du pollueur-payeur, cela implique que c'est l'équipement qui génère ces déchets qui devrait contribuer à leur gestion avec leur budget. C'est comme ça que nous pensons améliorer les problèmes liés aux déchets et les coûts doivent être inclus dans l'enveloppe des fournitures de santé à la population. Ça devrait être aussi important que euh, des plans pour amener des médicaments à la population. Il y a aussi la question des partenariats publics et privés qui ont été mentionnés brièvement. C'est quelque chose que nous... Euh, And, uh, really focusing on centralized treatment system, how the government you know can support uh, private investors to have uh, that system like we've seen what is in in Ghana. Yeah, if that are done in cities, then you know we'd uh, really elevate the issues of open burning in in, in, in and also poor incineration. Il y a des alternatives un, à l'incinération. Un ensemble d'éléments qui contribuent qui à la compréhension générale pour l'ensemble des participants. De Merci beaucoup. La prochaine question vient Une de question Simon. Pourriez-vous s'il vous plaît vous exprimer? Donc j'ai toujours pas d'internet, j'ai un problème de bande passante, je suis désolée. Je n'entends rien du tout. Uh, bon, ben, redémarre, ton, redémarre ton truc peut-être. Uh, attends, parce que là, du coup j'essaie de voir s'il y a quelqu'un qui parle ou il parle pas. Is there anybody speaking here? Simon, could you. Il y a un problème de connexion globale. Oui, ça vient pas de chez like moi. But I'm not hearing anybody, and it seems like the other interpreter can't either. Let me move on to um. Um, Misato. Uh-huh. Mm -hmm. I wonder if I can just Donc, uh, give my rough. Misato, j'aimerais donner mon interprétation globale de la qualité. Okay, oh, okay, Donc, il aimerait savoir quelle est l'utilité du produit, l'utilisation des produits qui sont recyclés, pour sensibiliser pour les, les, les, les populations peu peu sur, sur les risques liés à l'arrivée de ce type de déchets. La différence entre le recyclage et le, la réutilisation, Une, un, un, ver, un, un verre en verre par exemple, peut être réutilisé en étant stérilisé proprement et réutilisé. Mais quand nous parlons de, recycle, de recyclage, nous parlons de quelque chose de différent. Cela veut dire que nous prenons l'objet en question sous un processus de et le cassons en pièces pour être nettoyé de manière à ce que ce même verre brisé soit envoyé à l'endroit où sont gérés les déchets de manière à être recyclé. Ça peut, être, ça peut être un ensemble de différents éléments du verre à, au fer ou à d'autres éléments qui peuvent être recyclés, de manière, de manière à ce que ce soit recyclé, fondu éventuellement et recyclé. Le, recycle, le recyclage du plastique, par exemple, nous le brisons en pièces, nous le faisons fondre. Le plastique est généralement assez faible en termes de composants. Et bien évidemment, le recyclage est fait en fonction de ce que nous souhaitons comme qualité ensuite. De manière à faire un nouveau produit en plastique qui soit utilisé pour d'autres un autre processus ou une autre, un autre objectif. J'espère que cela répond à la question. Il y a une autre question de Dorian. Au Kenya, y a t il des indications, des indications par rapport à l'augmentation la, du traitement retraitement des déchets. Le pourcentage d'augmentation du retraitement des déchets lié au COVID, y a t il des indications de cela? Nous n'avons pas encore d'études sur l'augmentation des déchets, surtout dans les centres de traitement pour la COVID-19, soit dans le comté, ou dans les hôpitaux de Et pour l'instant, nous utilisons encore les consignes concernant le traitement. Nous n'avons pas d'informations là-dessus pour l'instant. Okay. Merci Donc, nous avons euh, des questions supplémentaires de la part de Simone. Où voulez-vous euh, aller à la question suivante Donc, je vais essayer de répondre à nouveau à cette question car la connexion s'est améliorée. La question est quelle question et en, quelles stratégies sont mises en place pour conscientiser le public concernant les défaits COVID et pour les masques. C'est un outil de protection contre les déchets déterminants. Donc ma réaction et la raison pour laquelle je pense que c'est fondamental est que tous les pays doivent prendre. Très au sérieux, c'est ce sujet et cela n'a pas été accompli jusqu'à présent. Dans de nombreux pays, nous devons conscientiser le public quant à ce problème de déchets liés au COVID et que les masques ont besoin d'être traités comme des déchets COVID. Il faut mettre en place un système de collecte où le personnel qui collecte est également protégé et que ces, cet équipement soit traité correctement, y compris le plastique étaient fait les masques. Certains éléments peuvent être recyclés, mais comme cela est à base de microfibres, il est très difficile de recycler la plupart des éléments pour l'instant. Nous devons aussi construire des canaux appropriés pour cela. C'est une question très importante de vous mettre en place des de stratégies de conscientisation et aussi de collecte auprès de la public, du public en général, y compris en ce qui concerne l'environnement. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à rajouter, Gladys Sengenou? Merci. Euh, merci, Oui. Je crois que le fait que les masques sont jetés à peu près partout dans toutes les villes. Et bien sûr, à la fin de la pandémie, je pense que les gens vont jeter encore plus de masques. Au Kenya, nous avons organisé une petite campagne concernant le traitement des masques Et dire aux gens qu'il fallait les mettre dans des conteneurs de déchets infectieux. Bien sûr, beaucoup de personnes dans les bureaux, dans les rues, nous trouvons des masques. Nous, personnellement, euh, euh, nous avons constaté que ces masques finissent dans des décharges à ciel ouvert. Donc, je suis d'accord avec, euh, avec vous. Nous, nous avons un cap à passer en tant que conscience du public. Il nous faut du soutien en ce sens, dans ce sens, pour que le public réalise que les masques sont un énorme facteur de pollution et que qu'il y a des risques qui dépassent euh, ce qu'ils s'imaginent quand ils jettent ces masques. Donc merci beaucoup d'avoir renforcé. Merci moi. beaucoup. Il me reste euh, deux questions. j'aimerais demander au Dr Emmanuel les avantages et inconvénients des nouvelles méthodes de traitement de déchets. Vous avez parlé des économies financières, mais quels sont les autres avantages et inconvénients de ces méthodes Donc, un des avantages d'un système décentralisé de gestion des déchets est que les déchets sortent des centres de traitement et ont déjà été contaminés. Un autre avantage est que lorsque de nombreux équipements ont leur propre centre de traitement, certains peuvent être débordés s'il y a par exemple une pandémie localisée, le surplus peut être pris en charge par une, un autre centre de traitement une, une échelle locale et régionale. Ça c'est l'avantage de la centralisation. Il y a aussi des avantages financiers, en fin de compte cela nous revient moins cher et même un système de cluster et j'ai travaillé sur des projets où il y a un hôpital central, cinq cliniques et des petits hôpitaux locaux. S'ils peuvent partager les coûts selon la quantité de déchets qu'ils génèrent, cela crée un système qui est beaucoup plus facile à mettre en place et qui revient moins cher pour chaque hôpital ou chaque clinique. Et qui réduit fortement les, les coûts. C'est un partage des coûts. So Merci. Um, Donc, Madame Lido, be taken in Kenya? que pensez-vous parmi ces approches, y en a-t-il, y en a qui peuvent s'appliquer au Kenya Moi, je voulais parler d'un autre avantage. Mm c'est la minimisation de la pollution environnementale parce que s'il y a juste un centre de traitement, euh, cela peut augmenter la pollution, non, les, les questions de sécurité sont aussi euh, liées à ce, ce sujet. Donc, en ce qui concerne votre question, ce qui pourrait être applicable au Kenya, lorsque je regarde les plateformes et comment nous avons développé les questions de santé au niveau des comtés, au niveau régional, au niveau national, je crois que notre priorité est de soutenir les comtés dans leurs initiatives, et d'éliminer les systèmes de transport, de logistique. Pour que chaque comté soit un pôle à part entière, et ce système, je pense, serait bénéfique pour nous, notamment, parfois. Certains hôpitaux ont beaucoup de trafic et ont besoin d'un fond de traitement sur place, et je crois que, du traitement sur le site avec des technologies alternatives à l'incinération sont une recommandation que je, nous allons prendre en compte, que mon pays va prendre en compte, que nous devons regarder. Je dois me pencher sur les rapports des Nations Unies de votre contribu contribution. Et notre contribution en tant que déchets, notre contribution de déchets toxiques est assez élevée. Je sais que c'est un problème que nous avons. Donc, nous sommes en train de regarder les possibilités. Et il faut avoir une approche globale de gestion des déchets. Merci beaucoup. À présent, nous avons des questions, mais notre temps est limité. Donc, je souhaiterais mettre un terme à cette session. Docteur Emmanuel a nous a parlé d'un manuel spécialisé dans la gestion des déchets médicaux et l'impact de la pandémie sur les déchets plastiques qui se sont aussi sur les technologies de gestion et de destruction de ces déchets et ce qui peut être réutilisé et recyclé. J'espère que ce webinaire a mis les sur les éléments forts de cette politique. J'espère que vous avez trouvé que ce webinaire vous a apporté beaucoup d'informations intéressantes. Nous allons publier une partie de cette intervention et des canaux pour que vous ayez des informations supplémentaires. Donc, merci beaucoup au gouvernement japonais pour son soutien à ce webinaire et au manuel merci à tous nos participants à cette session. Cette présentation et ces enregistrements seront disponibles sur notre site web et nous allons organiser un autre webinaire dans un mois à la même heure concernant le traitement des déchets, donc j'espère vous voir dans un mois. Merci à tout le monde. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne semaine. Au revoir.